bonjour à toi chers spectateurs alors on danse le nouveau long métrage de michel Larocque. Euh, honnêtement je sais pas pourquoi je continue à m'infliger des trucs comme ça euh, non pour être sincère en fait j'avais envie de voir le film uniquement parce que c'est un remake d'un film anglais finding your feet et aussi parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer michel Larocque. sinon je dois avouer que honnêtement il n'y avait pas grand-chose d'autre qui me donnait très envie de voir ce que pouvait être le nouveau moment de cinéma très bizarre et très loufoque de cette chère Michel Larocque. Mais bon, t'allait-on jamais, on peut encore une fois être surpris. Le résumé pour faire simple, Sandra est une femme pleine de vie et surtout pleine de joie lorsque son mari annonce sa retraite et qu'ils vont pouvoir enfin passer du temps ensemble. Mais lorsqu'elle découvre que ce dernier la trompe depuis deux ans, elle va tout plaquer pour retourner vivre avec sa sœur. Alors d'abord, il y a un petit message pour les 2-3 cancres du fond qui m'ont dit que, notamment sur Super Héros Malgré lui, j'étais pas objectif par le fait d'avoir rencontré Philippe Lachaud et Julien Arroti et que je défendais le film. Voilà. Alors, Rondance n'est pas un bon film, si ça peut vous rassurer, sur l'objectivité que je peux avoir. Au-delà de ça. Michel Larocque ne saisit pas en fait euh, l'essence du film qu'elle cherche à adapter parce que étant un film anglais, le film de Richard long Crane est avant tout un film social, une comédie sociale. Et donc Michel Larocque cherche un petit peu à reprendre ces codes-là au sein d'un long-métrage qui se voudrait être une comédie sociale. Et ça se ressent, cette femme qui vient d'un milieu aisé, qui se retrouve du jour au lendemain à devoir retourner vivre avec sa sœur, qui est elle d'un milieu plutôt tranquille, voire prolétaire, bah, voilà, il y a vraiment cette idée de vouloir créer un choc des cultures et un choc sociétal. Michel Larocque ne saisit jamais ça parce qu'encore une fois, la seule chose qui obsède Michel Larocque, c'est de parler d'elle, de parler de bons sentiments et de montrer que même s'il y a de la galère, on ne la voit pas. Et c'est ça le gros problème de Michel Larocque. C'est que c'est bien de vouloir mettre un film social dans un contexte social, mais si la forme ne, ne matche pas avec le fond, le film n'en sera pas bon. Et, et malheureusement, alors on danse, déjà ne respecte pas sa promesse avec un titre pareil, mais au-delà de ça, n'est pas un film intéressant. Parce que c'est un film qui est véhiculé encore une fois par une optique de femme qui veut montrer du positif avec finalement pas grand chose en termes de cinéma. Et c'est très problématique du coup de vouloir faire une vraie attache émotionnelle avec le spectateur si on n'a pas grand chose à offrir justement à ce spectateur. C'est exactement ce qui se passe ici. Au bout d'un moment, certains auteurs ne semblent pas chercher plus que cela à se renouveler ou simplement à apporter un peu de nouveauté à des œuvres qu'ils semblent persuadés de parfaitement et rondement mener, alors que finalement, on va pas se voyer la face, ils sont complètement à côté de la plaque. Michel Larocque le reprouve un peu trop rapidement après son dernier coup d'éclat, avec une œuvre qui ne réussit jamais à redonner le même peps et la même énergie que son aîné, persuadé de réussir à saisir et mettre en forme une comédie sociale, mais développant clairement avant tout une comédie lourde et poussive, ne respectant même pas la Prémise de son titre. En termes d'écriture, le film est basé sur le long métrage de Richard Long Crane, écrit donc cette fois par Stéphane Ben Lassen et Michel Larocque. Euh, Stéphane Ben Lassen qui travaille depuis longtemps avec Michel Larocque. Concrètement, le plus gros problème en fait, qu'a cette écriture, au-delà de ne pas réussir à saisir le film original, euh, et d'ailleurs c'est un peu surréaliste la réponse qu'elle donne par rapport à ce qu'elle pense du film original quand elle le met en comparatif avec son remake. Euh, Ici, le plus gros problème, c'est que, à part le personnage principal, aucun personnage ne semble avoir de vie à l'écran. Et du coup, c'est compliqué de voir un film composé d'une écriture qui cherche avant tout à mettre en relief plusieurs personnages, de le voir uniquement centré sur une héroïne, et de ne pas réussir à saisir à quel point les rapports qu'elle va entretenir avec ces différents personnages, c'est ça qui va la porter, qui va la faire évoluer. Et le fait est que là, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, du coup, derrière, toutes les paraboles, avec notamment euh, cette grande fabrique artistique qui permet justement à des gens à travers d'associations de trouver un semblant de vie ou un, ou un brin d'énergie c'est complètement passé à la trappe. Le rapport de classe qu'il peut y avoir, notamment avec la lutte qu'il y a contre le maire de la ville, c'est complètement squeezé pour uniquement saisir des vannes à la volée et ne pas réussir à les relancer derrière. Enfin, en fait, c'est ça qui est frustrant. C'est qu'on voit concrètement qu'il y a plein d'éléments qui devraient servir à ce que le film aille de l'avant et soit porté par une optique de cinéma qui soit vraiment positive. Mais le fait est que derrière, on est tellement constamment ramené au personnage principal sans réussir à cerner les autres héros, que du coup, en tant que spectateur, on n'arrive pas à saisir tout ça. Et on se retrouve devant un film où on se dit « Ah, il y a quoi déjà en fond, à part une femme qui est constamment en train de se regarder le nombril et de vouloir comparer le monde à, à ce qu'elle a de vision du monde enfin... ?» C'est juste embêtant à regarder au bout d'un moment. Laroque et Ben Lassen reprennent donc du scénario de Long Crane, une essence quasi identique et n'apportant pas grand chose de neuf. Mais surtout, ne parvenant jamais à construire une véritable et juste approche de leur personnage, ne semblant vouloir en garder qu'une essence très sommaire. Il en résulte une écriture qui part dans tous les sens, et surtout une écriture qui ne semble jamais vouloir mettre en place des choix cohérents ou même simplement justes pour les différents protagonistes prenant place devant nous, cherchant simplement à jouer avec leur caractère, mais jamais avec leur posture au sein d'un récit ou là la base ils ont une véritable symbolique sociale en termes de mise en scène en fait michel Larocque, le gros problème qu'elle a c'est que peu importe le film qu'elle fait elle ne cherche jamais à innover et du coup ces films se ressemblent mais vraiment quand je dis se ressemblent c'est à dire qu'ils ont les mêmes défauts ils ont les mêmes problèmes ils ont des mêmes instants où on se dit pourquoi est-ce qu'elle fait ça Il y a encore une fois une scène qui m'a beaucoup rappelé « Chacun chez soi », c'est qu'à un moment... On voit que ces personnages sont en train de vivre, mais elle coupent le son pour uniquement se centrer sur des espèces de montages clippés où on va les voir divaguer et faire des trucs à gauche et à droite, alors que ça se voit à l'écran qu'il y a un dialogue qui a été tourné et qu'il devrait y avoir une profondeur justement à la relation et au rapport qu'ils entretiennent à ce moment-là. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi elle choisit justement d'éclipser ces instants-là pour se concentrer sur d'autres trucs qui sont très anecdotiques. Enfin, je pense à des trucs tout bêtes ici, à des séquences où les personnages sont extrêmement touchants parce qu'ils ont des évolutions qui font que il y a beaucoup d'émotions qui, qui, qui germent et, et le problème c'est que c'est tellement amené de manière abrupte qu'on n'a pas le temps finalement de saisir cette émotion enfin je prends une scène toute bête il y a deux personnages à un moment il y en a un qui va pleurer et l'autre qui va essayer de le réconforter cette scène elle dure même pas une minute comment tu veux créer une attache et faire en sorte que le spectateur soit ému par ce qui se passe si tu n'as même pas le temps de saisir finalement ce qui arrive entre ces deux héros c'est exactement ce qui se passe et avant de vouloir transmettre trop de positif et bien Michel Larocque oublie l'émotionnel, oublie ce qui devrait faire l'essence même de ce genre de comédie, c'est-à-dire avant tout l'humain au milieu de tout ça. Et encore une fois, elle bah, répète les mêmes erreurs. Ce qui est clairement triste avec les réalisations de Michel Larocque, c'est qu'il ne semble jamais y avoir une évolution ou même une révolution qui se mette en place au fur et à mesure que sa carrière progresse, répétant systématiquement les mêmes erreurs et les mêmes clichés au sein de celle-ci. Ici encore une fois, le rythme est complètement aux fraises, jamais clair ou même logique, le long métrage passant de la comédie au drame avec une subtilité paradoxale, ne saisissant jamais l'essence même de ses protagonistes et Larocque, perdant constamment le fil de son avancée dramatique et visuelle, perdant par là même le spectateur dans un flot d'images rarement cohérentes les unes avec les autres. En termes de casting, alors déjà, faut qu'on fasse le point sur les acteurs qui se sont perdus au sein de ce film. Jeanne Balibar et jean hugues Anglade. Qu'est-ce qu'ils font là Je ne sais pas. En tout cas, les deux sont pas trop mal. Jeanne Balibar étant très caricatural, mais ça fonctionne parce que c'est Jeanne Balibar. jean hugues Anglade étant bon, mais étant hyper anecdotique. Euh, pff, je pourrais vous citer vaguement Antoine Duléry, qui est très grossier et qui en fait des caisses, mais... On va dire que ça se tient. Il euh, y a Sofiane Chalal, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui joue donc le chorégraphe qui est bon, qui est vraiment bon, même s'il a que quelques séquences. Jérémy Nadeau, qui s'est complètement perdu au milieu de ce film, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais <rire> on était limite surréaliste. Patrick Nimsit, Thierry Dermite, et Isabelle Nanty, pff, ils font le taf, mais sans réussir réellement à tirer leur épingle du jeu. On sent qu'ils sont un peu perdus au milieu de tout ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire Bah, Devant tout ça, il y a la réalisatrice, la shoteur, la productrice de son film qui se met en scène et qui ben, bah, est égale à elle-même. Michel Larocque n'est pas une actrice qui veut briller par la subtilité de son jeu. Et franchement, cela devient de plus en plus compliqué en termes d'appréciation de ses interprétations, aussi auto centrée sur sa propre personne et pas assez justement sur les personnages. Au bout du compte, euh, alors on danse. C'est la énième démonstration qu'il faut que j'arrête de vouloir essayer de cerner Michel Larocque. Au moins là je l'ai rencontré, donc j'ai à peu près cerné la personne. Mais c'est un film qui ne marche pas. C'est un film qui ne marche pas parce qu'il part en se mettant des épines dans le pied, en choisissant de se dire que tout ce qui fait la sève du film original qu'il choisit de réadapter, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Donc du coup, il faut uniquement se centrer sur un aspect principal du film. Ce qui est ici une comédie très lourde, très bateau, très, très abusive dans ses effets. Et Alors on danse de Michel Larocque ne marche pas, tout simplement. C'est dommage parce qu'encore une fois, j'avais envie de me dire qu'en prenant un matériau de base qui soit bien, le film pouvait être intéressant. Malheureusement, Michel Larocque n'est pas très intéressant. Donc à partir de là, on ne peut pas y faire grand chose. A plus